Euh, je vous ai posé il y a une semaine la question, okay, qu'est-ce que vous voulez que, que je vous raconte Et euh, sans, sans hésitation, euh, <rire> un tiers des personnes ont répondu. Vous étiez quasiment 200 à répondre, et un tiers des personnes, c'était la lactofermentation au miel. Et euh, je vous avoue que j'étais vraiment très très surpris. Euh, j'étais très surpris parce qu'en fait, euh, généralement, quand on parle de miel, on ne parle pas du tout de lactofermentation. Euh, le, le miel, oui, on peut faire des lactofermentations avec, mais, euh, mais traditionnellement, euh, le miel, c'est euh, pour faire euh, des fermentations plus alcooliques, comme l'hydromel, qui s'appelle aussi du vin de miel. Parce qu'en fait, il y a plein de sucre à l'intérieur, et donc le sucre, naturellement, les, les levures vont, vont adorer ça et, euh, et, euh, et elles vont transformer en alcool. Mais là, ce qu'on veut, ce que vous voulez en tout cas, c'est euh, faire une lactofermentation. Donc euh, la première chose à laquelle on pense, quand on pense de lactofermentation de miel, c'est euh, le miel à l'ail. Et donc je vais vous parler de miel à l'ail, puis je vais vous parler aussi de, euh, de différentes petites façons de travailler le miel et puis euh, avec d'autres fruits aussi, euh, d'autres ou d'autres légumes. Euh, je vais, je vais en même temps essayer de, um, de répondre à vos questions. Si vous avez des questions durant ce live, allez-y. Euh, je vais juste aller voir si je suis au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. Euh, si vous avez des questions, des commentaires. En tout cas, dites-le en commentaire si vous êtes là, si vous avez des questions. Euh, ça m'aiderait pour voir un petit peu euh, si je suis bien connecté avec tout le monde. Je vois qu'il y, y a du monde connecté, donc, euh, donc je vais pouvoir commencer. Ok, donc, donc je, vous, je vous ai raconté un petit peu la base. Euh, le miel, d'habitude, c'est pour faire de l'hydromel. <rire> Ou pour, euh, enfin, c'est souvent, c'est souvent ça. Si vous... En fait, ce qui, est, ce qui est vraiment fabuleux avec le miel, c'est que le miel de base, c'est un produit très, très stable. C'est tellement sucré à l'intérieur que ça ne bouge pas au fil du temps, au fil des années. Euh, le miel... Euh, le... Il y a plein de levures, il y a plein de bactéries, il y a des enzymes aussi à l'intérieur. Et euh, tout ça ne bouge pas parce qu'il y a tellement peu d'eau et beaucoup de sucre qu'il euh, ne peut pas y avoir vraiment de, de transformation. Par contre, si vous ajoutez de l'eau à l'intérieur du miel, naturellement, ce miel va invariablement se transformer en alcool et faire ce qu'on appelle l'hydromel, la boisson des dieux. Euh, C'est vraiment fabuleux. Mais c'est une autre histoire, comme je vous racontais. Là, pour faire une lacto, c'est plus simple ou plus compliqué. ça vous de voir. Donc, euh, on, je vais vous raconter ce que c'est que, euh, déjà premièrement, du miel à l'ail. Le miel à l'ail, c'est on ne peut plus simple. C'est deux ingrédients, du miel et de l'ail. Là, je un, ça c'est un miel à l'ail, par exemple, que, que j'ai fait il y a à peu près un an et demi, deux ans. Euh, tout simplement, conserver à température pièce, c'est comme, comme limite impossible de, de rater du miel à l'ail. Je n'ai pas vu vraiment de, de cas d'échec de, de, de miel à l'ail. Il va falloir que je vous parle à un moment donné de botulisme. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais si vous, si vous, vous pré posez des questions par rapport à la sécurité du miel à l'ail, à la fin du live, vers la fin du live, je vais plus en parler du botulisme. Milieu fin. Mais déjà, je vais vous parler du, du miel à l'ail de base. Donc, le miel à l'ail, c'est tout simplement vous prenez un bocal. On, on va le faire. Hein, je vais le faire avec vous tout à l'heure. Euh, vous prenez un bocal, par exemple. Là, vous prenez un bocal de, de 500 ml, par exemple. C'est un pôle parfait. Et vous mettez des gousses d'ail à l'intérieur qui ont été épluchées au préalable. Tout à l'heure, je vais je vais le faire un petit peu avec vous. Hein. Je vais peut-être commencer un petit peu, mais j'ai peur que ça, ça bousille un petit peu le son. Donc, donc vous mettez les gousses d'ail à l'intérieur et vous restez du miel. Et vous fermez et vous laissez aller le temps pour que ça se fasse tout seul. Quelques petits paramètres à retenir. Le miel idéalement non pasteurisé, idéalement bio, non pasteurisé, parce que vous voulez les micro-organismes qui sont à l'intérieur. L'ail, idéalement fraîche, parce que le, euh, vous voulez qu'elle soit gorgée quand même d'humidité, parce que si elles sont trop vieilles, elles vont être sèches, et donc le miel ne sera pas capable d'aller chercher l'humidité des, euh, des gousses d'ail. Ce qui se passe quand, quand le miel va... Euh, aller chercher l'humidité, il va faire un principe d'osmose, il va aller chercher l'eau, et d'un seul coup, euh, avec, le, avec les, les jours qui vont passer, avec les semaines qui vont passer, vous allez voir, votre miel, là, là il va devenir de plus en plus liquide. Ça ne va jamais devenir de l'eau, mais ça va devenir euh, comme sirupeux. Euh, en tout cas, plus liquide que du miel normal. Euh, donc, euh, ouais, on le voit difficilement ici, mais c'est quand même très, très, très, très liquide. Vous voyez, tu sais, du miel de deux ans, il aurait cristallisé. Mais, mais celui-là, pas du tout. Il est encore extrêmement, euh, extrêmement liquide. Donc voilà, c'est vraiment le principe du miel non pasteurisé, de l'ail fraîche. Idéalement de l'ail local, comme ça vous vous êtes assuré qu'elle est fraîche. Euh, vous l'achetez ou vous la récoltez. Si vous la récoltez, c'est encore mieux, ou, euh, pendant, euh, la, vers la fin de l'été. Puis sinon, euh, sinon, si vous l'achetez fin de l'été... Euh, début de l'automne, ou même l'hiver. Il hein, y, y a de l'ail de très très bonne qualité. Mais n'achetez pas de l'ail euh, au printemps qui, euh, qui vient de Chine. Ce n'est pas, pas, pas la meilleure idée pour ce genre de choses. Donc, euh, euh, voici les principes. Remplissez pas votre bocal à fond. Parce que dans les premiers jours, ça a produit un petit peu de CO2. Donc, c'est possible que c'est envie de déborder. Donc, ce n'est pas le fun. Donc, il vaut mieux le remplir généralement aux trois quarts. Et, euh, et voilà, ça va très très bien fonctionner. Et c'est aussi simple que ça. Vous l'oubliez pendant euh, un nombre euh, de jours, de mois, d'années. Il n'y a pas vraiment de limite. Okay. J'ai un très, très, très vieux miel à là. Il n'y a plus vraiment de... Je ne sais plus la date. Il y avait la date marquée dessus à une époque lointaine. Euh, ce, qui est, ce qui est drôle, hein, regardez bien les gousses. Euh, je, non, j'ai pas utilisé de colorant alimentaire. Non, ce n'est pas du miel... Euh, ce n'est pas de l'ail noir, c'est des, des gousses d'ail qui, avec le temps, euh, ont on bruni, ont noirci, en fait. Euh, donc, avec le temps, les gousses d'ail vont devenir de plus en plus euh, foncées, euh, et, euh, et c'est totalement normal. Il n'y a vraiment aucun aucun souci avec ça. Euh, Maintenant, comment est-ce qu'on utilise le, un, le miel à l'ail ben Souvent, les gens vont l'utiliser. Il y, y a vraiment deux, deux façons de voir les choses. Soit c'est un, une question médicinale. Vous allez euh, utiliser les principes euh, des, des deux ingrédients. Les deux ingrédients, le miel et l'ail, ont, ont des avantages vraiment énormes au niveau de la santé. D'ailleurs, tiens, en passant, on vient juste à l'instant de mettre à jour notre recette de euh, miel à l'ail euh, euh, je, je lis le commentaire de, de Chat Martel. <rire> oui. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe la Chine ou ailleurs, il vaut mieux de l'ail local, il sera de meilleure qualité pour ça. Là, Je vous envoie un lien dans le chat euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, en même temps, je le, je le posterai sur, euh, sur le live sur, sur YouTube. Euh, la, notre recette de, de miel à l'ail où vous aurez vraiment toutes les réponses euh, que vous trouvez dans ce live. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Euh, avec le temps, l'ail va devenir plus liquide. Plus... Ah oui, les bienfaits. Okay. Ouais, les bienfaits du miel, il y a plein de bienfaits du miel. Euh, vous le savez probablement. L'ail, il y a aussi plein de bienfaits. Et étant donné que c'est une fermentation, ça reste cru. Donc vu que ça reste cru, eh bien, les deux bénéfices sont cumulés, même il n'y a pas de destruction, on a vérifié, il n'y a pas de destruction des, des bienfaits de l'ail ou des bienfaits du miel durant la fermentation. Donc les bénéfices sont, euh, sont conservés. Donc beaucoup de personnes les utilisent au niveau santé comme casse-grippe ou en préventif. Ça c'est vraiment à votre discrétion, euh, et puis c'est pas ma, mon expertise, mon expertise c'est la fermentation. Euh, L'autre côté, c'est une question gustative. Vous avez du miel et euh, vous avez de l'ail. Et là, c'est deux saveurs qui d'habitude se mélangent pas vraiment. Mais là, quand vous les mélangez ensemble, d'un seul coup, vous avez l'assemblage de ces deux saveurs-là. Soit vous aimez ça. C'est possible que vous aimiez cru comme ça. Il euh, y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, je ne peux pas vous dire à votre place. Ce qui se fait souvent, c'est de à des plats, hein, de à des sauces, que ce soit des, hein, des vinaigrettes, donc des sauces crues, mais aussi euh, des sauces cuites ou alors de la viande que vous allez cuire ou une marinade quelconque. Donc, euh, utilisez en cuisine, utilisez en cuisine où vous voulez ajouter une touche sucrée parce que le miel va continuer à être sucré. Ça, c'est vraiment très important. Le miel ne va pas perdre son sucre peut-être un tout petit peu durant la fermentation, mais vraiment minime, ça restera sucré, ça va rester un sirop. Et l'ail va continuer à goûter l'ail. Donc, l'usage du, euh, du miel à l'ail, soit un côté euh, herboristerie, médicinal, prévention, euh, euh, casse-grippe, etc., soit vraiment comme exhausteur de goût phénoménal ou, d'un seul coup, vous avez euh, quelque chose que vous pourriez manger en bonbon pour prévenir les vampires euh, à la fête d'Halloween. Euh, c'est certain que si vous donnez ça aux enfants, ils vont être surpris. Donc, voilà un petit peu les principes. Vous voyez, c'est très très simple, un bocal, on pisse des gousses d'ail qui ont été épluchées au préalable, pas, pas comme ça, ce serait pas le fun éplucher euh, ça contrairement d'ailleurs à l'ail en saumur où on peut les mettre entières, mais ça c'est une autre histoire. Euh, et ensuite on pisse du miel par-dessus pour recouvrir les gousses d'ail, tout simplement, ne pas remplir au complet, plus aux trois quarts, et puis pour fermer votre bocal, hermétiquement, les premiers jours il va y avoir dégagement de, de CO2, vous ouvrez un petit peu pour laisser le CO2 sortir, euh, et vous secouez de temps en temps pour vous assurer que les gousses d'ail soient, hein, soient bien recouvertes, uniformément uniformément d'ail. C'est les premiers jours, les premières semaines, on, on, on secoue, on mélange un petit peu. Mais, mais après, ça s'arrête là. C'est vraiment très, très simple. Maintenant, j'ai deux choses à vous raconter. Et c'est... C'est... C'est principalement... Euh, Qu'est-ce qui se passe Là, je vais, je, vais, je vais plus intéresser les, les gens un peu plus scientifiques de la gang ou euh, curieux de, des processus biologiques qui se passent. A, quand, quand on se renseigne un petit peu sur la fermentation, on se pose la question, mais, mais c'est quoi de l'ail, du miel à l'ail, c'est quoi techniquement comme fermentation? C'est très très dur à répondre, et puis on, on a cherché vraiment longuement, euh, et on a, je pense, finalement trouvé. Euh, ça, on reste avec des questions parce que, il n'y a pas vraiment d'étude qui a été faite sur le miel à l'ail. Il y a plein de gens qui en font à travers le monde, mais pas commercialement. Euh, on n'a pas trouvé de restaurant. Il y a juste le Noma. Euh, un... Je ne sais pas si vous le voyez inversé comme moi. En tout cas, ça c'est le guide de la fermentation du Noma euh, que vous trouvez sur notre boutique en ligne, euh, qui est un restaurant fabuleux qui fait... Et puis ça, c'est un... Si vous êtes... Euh... Amateurs semi-professionnels ou professionnels de cuisine, lisez ce livre-là, vous allez trouver ça fantastique. Donc, ils ont une recette qui, euh, qui parle de... Uh, qui utilise le miel et qui est une lacto-fermentation. Et uh, je vais vous en parler juste après. Mais déjà, je vous explique un petit peu ce que c'est du miel à l'ail comme fermentation. Donc, premièrement, est-ce que c'est une fermentation alcoolique Non, ce n'est pas une fermentation alcoolique. Pourquoi Parce que si c'est une fermentation alcoolique, il y aurait ah, beaucoup moins de sucre présent au final, et ça sentirait l'alcool, et ça goûterait l'alcool. Donc, c'est deux facto, on peut éliminer fermentation alcoolique. Euh, on, on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il est qu y a une fermentation vraiment là-dedans oui, une fermentation là-dedans, parce qu'il y a quand même un, une production de CO2 durant, durant ce qui se passe là. <rire> durant la, la macération, on va dire, tant qu'on n'est pas certain. Donc, durant la macération, il y a un dégagement de CO2 et on, euh, on a l'impression qu'il y a une acidification. Donc, ça veut dire qu'il y a fermentation. Mais alors, c'est quoi comme fermentation Eh bien, L'hypothèse la plus certaine, c'est une lactofermentation. Donc, c'est des bactéries lactiques qui, de base, ne se développent pas. Mais pourquoi est-ce qu'elles se développent C'est parce que elles ont suffisamment d'eau. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais en introduction, le miel, par osmose, va aller puiser l'eau à l'intérieur des gousses d'ail. C'est pour ça qu'on les veut fraîches. Il va puiser l'eau, et l'eau présente en contact avec les gousses d'ail qui sont bourrées naturellement de bactéries lactiques, et aussi le miel qui est bourré naturellement de bactéries lactiques, eh bien, elles vont commencer à fermenter. Et produire un petit peu d'acide acétique, euh, ah, pardon, d'acide lactique. Euh, non, il n'y a pas d'acide acétique à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Euh, donc, elles vont produire l'acide lactique, et donc, elles vont fermenter. Donc, oui, c'est une lactofermentation. Toutefois, on peut se poser la question « Ouais, mais qu'est-ce qui prévient le botulisme ?» Je vous ai dit que je vous parlerais en, en introduction, je vous disais que je vous parlerez de botulisme. Le botulisme, c'est un, une, un, une bactérie qui est, qui est très dangereuse, qui est, qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement mortelle. Je pense que c'est une des plus mortelles qui existe sur Terre. Euh, elle est très rare. Donc, euh, techniquement, bah, on... on en tout cas, dans le domaine des fermentations, généralement, on ne s'en soucie absolument pas du tout. Mais il y a plein de personnes qui, quand on, qu on, qu on commence à creuser un petit peu la question du miel à l'ail, quand on regarde ça d'un côté un petit peu scientifique, on se pose la question, « Ouais, mais comment ça se fait Est-ce qu'il y a du botulisme qui va se développer à l'intérieur ?» Parce que le miel, comme beaucoup de choses dans la nature, il y a des bactéries, Dessus, toutes sortes, pas juste des bactéries lactiques, mais une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, qui est la bactérie qui produit la toxine, le botulisme. Et cette bactérie, elle a des spores présentes dans le miel comme dans plein d'autres choses. Et ces spores n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir se réveiller. Et elles pourraient éventuellement se réveiller. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certains pots de miel, il est marqué Ne pas donner aux enfants de moins de 1 an. Pourquoi Parce que les enfants de moins de 1 an n'ont pas une protection, n'ont pas, pas assez d'acidité dans l'estomac. Et donc, s'ils mangeaient du miel qui contient des spores de Clostridium botulinum, eh bien, ils pourraient mourir du botulisme. Parce que n'importe quel adulte, ça ne peut pas lui arriver parce qu'on a, on a cette barrière acide dans le système digestif qui tue complètement toutes ces spores de bactéries. Donc, tout ça pour dire, c'est que, on se pose la question, il y a plein de personnes qui se sont posées la question, et qui se posent encore la question, « Ouais, mais si le miel n'est pas assez acide, lui, alors, durant la fermentation avec l'ail, il pourrait y avoir développement de botulisme. » Et, et c'est vrai, oui, il pourrait y avoir développement de botulisme en théorie. Euh, et, euh, et on a cherché. <rire> on s'est vraiment posé la question. Euh, vous trouverez les liens sur la, la plupart des choses que quand je quand je vous affirme des choses que soit dans les lives, dans nos vidéos ou sur sur notre site web, on, on affirme souvent beaucoup de choses. Quand on affirme des choses, on a des références. Allez voir sur notre article que j'ai posté en lien tout à l'heure dans le dans le, le groupe, dans le, le, le live. Euh, il y a la référence sur le CDC aux États-Unis par rapport au botulisme. Il n'y a aucune référence de, de danger avec le miel à l'ail. Mais il y a plein de personnes qui naturellement se posent la question parce que des fois il y a certains miels, parce que le miel d'habitude c'est assez acide pour prévenir le botulisme, mais tous les miels ne sont pas suffisamment acides. Ça pourrait arriver que certains miels ne soient pas suffisamment acides. Et aussi, d'habitude quand on fait une lacto, si vous posez la question un petit peu, si vous avez un petit peu d'expérience dans les lactos, vous vous dites « ben, oui, mais le sel là-dedans, le sel dans les lactos sert à empêcher les autres bactéries de se développer pendant que les bactéries lactiques prennent, prennent la place. Les bactéries lactiques, elles aiment le sel, elles n'ont pas de problème en tout cas avec le sel. Euh, Ce n'est pas, pas de la nourriture pour elles, mais elles ne sont pas gênées par, par ça. Alors que les autres bactéries, oui, elles sont gênées par ça. Donc ça leur permet aux bactéries lactiques de produire de l'acide lactique et de faire en sorte de, de faire comme... Euh, une muraille de protection qui empêche n'importe quel micro-organisme de, de coloniser. Mais on n'en a pas ajouté dans le, dans le miel à l'ail. Tout ça pour dire, je fais une histoire courte, en théorie, certains miels qui ne sont pas acides pourraient présenter un danger euh, quand on veut faire du, euh, du miel à l'ail. En pratique, on n'a jamais vu de traces d'empoisonnement avec du miel à l'ail dans la littérature. Ça ne veut pas dire qu'un jour ça n'arrivera pas, mais on n'en a jamais vu. Et il y a plein, plein de personnes qui font du miel à l'ail, c'est vraiment génial. Si vous êtes un pro professionnel maintenant, si vous êtes un restaurateur, si vous travaillez dans l'agroalimentaire et que vous voulez faire du miel à l'ail, par contre là, moi personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire la recette traditionnelle. Je vous conseillerais absolument de trouver un moyen d'acidifier, votre miel à l'ail. Et il y a des techniques très très simples. Une technique, c'est simplement d'ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, d'ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Ou de faire, par exemple, comme la recette du Noma. La recette du Noma, oh, je vais vous la présenter. Euh, moi, je l'ai un, un petit peu trans, transformée, cette recette-là, et puis on ne l'a pas encore publiée sur notre site web, mais je vais vous donner les, les quantités. Donc, je vous, je vous la donne ici. C'est un... déjà, premièrement, avant de vous parler des quantités, je vais vous dire ce que c'est. C'est pour faire un sirop. C'est un... vraiment un sirop euh, qui a la mangue et au piment et à l'ail, avec un petit peu de sel. Donc, un petit peu acide, un petit peu salé. Techniquement, c'est 2,7% de sel. Si vous avez l'habitude du lactos, la plupart des recettes qu'on propose, c'est du... du 2% de sel. Des fois, des cornichons monte des fois 2,5% de sel, des fois un petit peu plus. Et là, c'est 2,7%, donc c'est encore un peu plus salé, mais le sucre va, va casser euh, ce, ce goût salé, ou ça va s'allier à ce goût salé, donc c'est vraiment savoureux, et il y a la mangue à l'intérieur. Et, euh, et donc, c'est peu fermenté, c'est vraiment pas très très longtemps, et, euh, et ils ont une technique dans la recette qui, est, qui rend infaillible le fait que ça va produire l'acide, qu'il n'y a aucun risque, absolument aucun risque, hors de tout doute, de quoi que ce soit, ça va, être, ça va être bon, ça va être acide, ça va être sécuritaire, à tout point de vue, ça va être bon à la santé. Donc, cette recette, en fait je ne vais pas la faire avec vous, parce que, mais je, parce que sinon ce sera trop long par, par rapport au live, mais, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer, je vais vous présenter les ingrédients, je vais vous l'expliquer un par un. Donc, vous avez, ça va être une recette d'un litre. Vous pouvez diviser, euh, enfin, on va utiliser un pot d'un litre, mais vous pouvez diviser la recette comme, comme vous voulez, euh, sans problème. Donc, pour un, litre, ça vous donne, enfin, pour un pot d'un litre, ça va vous donner 900 000 litres d'ingrédients euh, en tout. Donc, vous allez prendre un demi-litre d'eau. Le pot rempli d'eau. Hein, vous remplissez le pot à moitié d'eau. Ensuite, vous allez mettre 25 g de sel. 25 g de sel, que je ne dise pas de bêtises, c'est une cuillerée à soupe et demi de sel. Bon, une cuillère à soupe et demi de sel dans l'eau. Vous mélangez bien ensuite. Une fois que c'est bien mélangé, le sel et que le, le sel est complètement dissous, vous rajoutez un tout petit piment, c'est euh, 5 grammes de piment à l'intérieur. Euh, J'en ai un piment que j'ai prévu pour la recette. Il est un petit peu méga, beaucoup, trop gros. Mais euh, je vais sûrement en prendre un, un, un bout ou alors en, en ajouter plus et puis dire que, que c'est comme ça. Et une mangue. Et bien sûr, du miel. Le miel que je ne dis pas de bêtises, ouais, à peu près euh, deux tasses. Un, un 500, grammes, 500 grammes de miel à peu près. Donc, vous mettez l'eau. Vous mettez le miel et, euh, et vous mettez la mangue coupée en tout petits morceaux, mais vous gardez la peau. Ça, c'est très, très important. Parce que vous voulez que les bactéries lactiques, oui, je disais tout à l'heure, il, il, il y en a dans le miel, mais il y en a surtout sur les fruits et les légumes, donc vous voulez les bactéries lactiques qui sont sur la peau de la mangue, donc vous allez ajouter. Donc, euh, je n'ai pas oublié l'ingrédient. Non, je n'ai pas oublié l'ingrédient. Donc, je répète... 500 ml d'eau, une cuillère et demie à soupe, une cuillère à soupe et demie ou 25 g de sel, 480 g de miel. Euh, j'ai l'impression que j'ai une erreur dans mes proportions, j'ai l'impression que j'en ai trop au final. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Ah, ça, ça donne beaucoup plus que prévu. Ça donne beaucoup, un, beaucoup plus que 900 g. Euh... Et un piment, et une mangue. Vous laissez un fermenter comme ça pendant euh, une semaine ou deux, et ensuite vous filtrez. Euh, le, euh, dans, le, dans la recette du Noma, il conseille de le conserver après, une fois filtré au frigo. Techniquement, ça pourrait être conservé quand même quelques temps à température pièce, mais c'est certain que ce sera meilleur au frigo. Voilà, je vous ai pas mal tout expliqué, j'étais vraiment en long et large en travers, il y a... Il y a euh, si vous avez plus d'informations scientifiques sur <rire> la lactofermentation de miel, en passant, ouais, on peut le faire avec plein de fruits, naturellement. Parce que Je vous ai expliqué les principes de base. Le miel à l'ail, du miel, de l'ail, vous ajoutez abondamment du miel, euh, faites en sorte que l'ail soit vraiment, qu'il y ait beaucoup plus du miel que l'ail, et vous mélangez ça ensemble, et vous faites la même chose avec... Euh, d'autres sortes de, de fruits, d'autres sortes de, de petits légumes. Mais, je vous dis, par, par mesure de précaution, si hein, c'est pas, pas un mal d'ajouter du sel, d'ajouter quelque chose qui va rajouter de l'acidité, qui va vous assurer que votre miel soit suffisamment acide. Comme ça, vous pourrez écarter, hors de tout doute, il n'y a pas de risque de botulisme. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais, je vais regarder cet après-midi dans les prochaines heures euh, les, euh, les commentaires du live. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais essayer d'y répondre. Et euh, sinon, amusez-vous bien. Euh, c'est bientôt le temps des fêtes. Euh, c'est le temps de faire des fermentations qui seront le fun et funky. Puis, le genre, ce genre de fermentation, c'est le fun. À faire. Ça, ça se fait bien. Puis, euh, vous n'allez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas vous planter. Puis regardez notre article, il est quand même super bien. fait. On s'est vraiment posé énormément de questions et puis normalement, on a essayé d'y répondre le plus clairement possible. C'était un grand plaisir d'être avec vous et puis j'espère que vous avez apprécié aussi. À la prochaine. Bye bye.